Salut, aujourd'hui on va à Charleroi pour tester Airspace. Airspace, c'est un des plus hauts simulateurs de saut en parachute d'Europe. Et il y a Lucas qui va me rejoindre pour le tester avec moi. Allez, vous me suivez Donc là Lucas vient d'arriver et on a chacun reçu notre ticket d'inscription et là on doit aller passer au desk pour s'enregistrer de les informations personnelles.